Salut à tous, salut les pilotes, aujourd'hui on parle de Star Wars X-Wing et pas de Star Wars Armada. Donc cette première vidéo on va voir les cartes, toutes les spécificités en fait qu'il y a sur les cartes et toutes les options qu'on peut mettre sur une carte. Parce que ce qu'il y a de plus important c'est de parler le même langage. Allez c'est parti Bon allez c'est parti on va regarder cette carte là donc euh, on va commencer par euh, bon déjà l'infographie un grand classique de star wars euh, de ffg en plus euh, ben moi je trouve que euh, les infographies qui sont euh, qui sont sur sur les cartes de x-wing sont sont très jolies aussi hein et je trouve que la, les cartes en général sont, sont, sont plutôt bien agencées et plutôt belles. on va commencer par la première valeur qui est la valeur en orange qui est en plus euh, la, la plus grosse de la carte donc ça en fait c'est euh, la valeur de pilotage Retenez bien ce terme parce que valeur de pilotage ça peut vous être cité dans certaines cartes et donc il faut savoir qu'à ce moment-là on parle de cette valeur en orange. En fait c'est notamment votre valeur d'initiative. Donc je ne suis pas là pour parler des règles, euh, les règles elles sont dans la boîte donc euh, vous pouvez acheter la boîte et lire les règles. Je suis là juste pour vous présenter les cartes. Euh, également il y a l'atelier du Faucon hein, qui vous propose euh, de découvrir les règles de, de, de Star Wars X-Wing, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site, il y a le lien juste en dessous, vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo, vous allez voir ça se déroule et vous avez tout un ensemble de liens. Bref on revient aux cartes, donc valeur de pilotage en orange, ensuite on va regarder ensemble euh, les valeurs rouge, verte, euh, jaune et, et bleu. Donc en rouge c'est la, la valeur d'attaque de l'arme principale, très important. Parce que, en fait, dans X-Wing, vous pouvez rajouter des armes. Et vous verrez que si vous rajoutez des armes, vous le faites sous le format d'une carte. Et sur cette carte-là, vous aurez également une valeur rouge. Donc là, en l'occurrence, celle qui est sur la carte, c'est la valeur d'arme principale du vaisseau. Euh, c'est un peu comme dans Armada. Finalement, c'est comme dans Armada. Les caractéristiques d'un vaisseau changent peu. C'est-à-dire en fait, d'une carte à l'autre, euh, d'un X-Wing à l'autre, normalement, ces valeurs-là sont identiques. Ce sont ensuite les valeurs de pilotage. Et les capacités de pilotage qui vont faire la différence, en l'occurrence l'homme que vous mettez à l'intérieur du vaisseau. Euh, la valeur en vert, que moi j'appelais pendant longtemps la valeur de défense, c'est pas vraiment la valeur de défense, en tout cas c'est pas dans ces termes-là que c'est utilisé dans les cartes, ça s'appelle la valeur d'agilité. Donc c'est très important, vous voyez, les termes sont très importants parce que vous allez lire une carte, vous allez voir valeur d'agilité, puis vous allez vous poser la question de quoi on parle. Ben, en fait, c'est ce que nous on appelle. Ce que moi, j'appelais par erreur la valeur de défense, donc la valeur en vert. Alors, la valeur rouge, c'est le nombre de dés rouges que vous lancez pour attaquer. Et puis, la valeur verte, c'est le nombre de dés verts que vous lancez pour vous défendre. Attention, ça, c'est les valeurs par défaut. De base du vaisseau, il peut y avoir des modifications. D'accord En fonction de la distance à laquelle vous tirez, en fonction de la distance à laquelle vous défendez, il peut y avoir des malus ou, ou, ou des bonus au niveau de CD. Donc tout ça, ce sont les valeurs par défaut. La valeur jaune, c'est la valeur de coque du vaisseau. Donc là, c'est comme dans tous les vaisseaux euh, de l'espace, et comme dans tous les jeux de vaisseaux de l'espace, quand il n'y a plus de coque, il n'y a plus de vaisseau. Donc vous allez toucher le vaisseau, il va subir des dégâts. Alors bien sûr, il les subit d'abord euh, au niveau de son bouclier. Vous voyez en dessous la valeur bleue, qui est la valeur de bouclier. Donc si cette valeur de bouclier passe à 0, euh, ensuite, on commence à entamer la coque, sauf information contraire, parce qu'il peut y avoir des attaques qui pourraient passer par-dessus euh, les boucliers. Mais une fois que le bouclier tombe à zéro, on commence à attaquer la valeur jaune, qui est la valeur de coque. Et à partir du moment où elle est tombée à zéro, le vaisseau est détruit et normalement, il est retiré. Je dis normalement parce qu'il y a plein de subtilités dans ces jeux-là, de toute façon. Vous avez à côté, euh, juste en dessous de l'infographie, le nom. Alors, vous avez à la fois en grand le nom du vaisseau, et puis juste au dessus un nom qui, si il est précédé d'un point, signifie qu'il s'agit d'un pilote. Et donc cette carte a une valeur unique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il y a un point avec un nom de pilote du genre là, je, je tiens un vaisseau euh, Kyrax dans la main, il euh, y a marqué Capitaine Jostero, euh, excusez-moi, Capitaine Jostéro, ça veut dire que cette carte-là, je ne peux l'aligner qu'une seule fois sur la table, d'accord Si vous avez une carte avec marqué Wedge Antilles, vous ne pouvez en aligner qu'une seule, il n'y a qu'un seul Wedge sur la table, tout comme il n'y a qu'un seul Luke Skywalker sur la table. Par contre, si vous n'avez pas de nom et que vous avez euh, par exemple Rogue One ou je ne sais quoi, euh, un ensemble de, de, de titres génériques, ça veut dire que vous alignez un vaisseau de base avec entre guillemets un troufion et à partir de là, vous pouvez en aligner euh, plusieurs. Vous pouvez aligner plusieurs x wing vous pouvez aligner plusieurs LA, d'accord pas de souci. Ensuite, euh, à côté, on a le logo de la faction. Donc c'est soit un rebelle, c'est soit un pirate, un scélérat, euh, soit euh, l'empire. Pour l'instant, il n'y a que ces trois factions. J'imagine pas qu'il puisse y en avoir une de plus. Au milieu, là, vous avez quelque chose qui est très important sur la carte. Juste ici, là, au milieu. C'est, en fait, euh, la capacité du pilote. Donc il ne faut pas mélanger, en fait, la valeur de pilotage et la capacité du pilote. Donc là au milieu vous avez la capacité du pilote, la plupart du temps en fait c'est un texte qui décrit une capacité spéciale. Je prends au hasard, bah tiens on va prendre celle-ci, on va prendre Capitaine Gestero, une fois par tour, après qu'un vaisseau ennemi qui n'est pas en train de défendre contre une attaque a subi un des dégâts ou dégâts critiques, vous pouvez effectuer une attaque contre ce vaisseau. Donc ça c'est une capacité qui n'est pas propre au vaisseau, mais qui est propre au pilote. Alors, sous la capacité du pilote, vous avez le bandeau des actions. Plus votre vaisseau a d'actions, plus il est capable de faire des choses différentes. Attention, normalement, par tour, vous ne pouvez faire qu'une seule action. Alors, les actions, quelles sont-elles Vous avez la concentration, vous avez l'évasion, vous avez le ciblage, l'acquisition de cibles, en fait, le tonneau, l'accélération et éventuellement la furtivité. Pour l'instant, je ne fais que présenter les termes. Il n'est pas question ici que je vous explique ce que c'est que l'accélération, la furtivité. Je fais cette vidéo uniquement pour qu'on parle des cartes et qu'on ait un vocabulaire commun. Ensuite, sous la carte, tout en bas de la carte, vous avez trois informations. Vous avez un petit icône qui correspond en fait à l'icône du vaisseau. A l'opposé, vous avez la valeur en coût euh, du vaisseau. Donc euh, un vaisseau, euh, euh, par exemple là ici, je, je, je tiens un chasseur euh, Kyrax. Avec le capitaine euh, Gestero, euh, ça vaut 24. Donc pour constituer en fait, votre escadron, vous devrez payer 24 pour aligner cette carte. Et entre les deux informations, vous avez ici le bandeau d'amélioration. Donc le bandeau d'amélioration, c'est ce qui va vous permettre de euh, définir ce que vous pouvez ajouter comme petite carte. Donc les cartes d'amélioration, elles sont plus petites. Hein, ce sont des toutes petites cartes comme ça avec des logos qui sont ici et en fait qui sont repris sur votre carte principale de vaisseau. Tout simplement, dans votre barre d'amélioration, si vous avez le logo, c'est que vous pouvez choisir une de ces cartes qui contient le logo également. Attention, certaines cartes doivent être payées. Là aussi, elles ont une valeur en coût qui est positionnée en bas à droite de la carte. S'il y a un chiffre en bas à droite de la carte, ça veut dire que vous devez payer cette carte-là, que vous devrez donc l'ajouter à votre total de création de faction. Donc la première amélioration qu'on va regarder, c'est le trait du pilote, cette petite médaille en fait. Alors celle-ci, elle est très particulière parce qu'en fait, c'est la seule amélioration qui est liée au pilote et non pas au vaisseau. Donc de toute évidence, vous n'aurez en fait accès à cette amélioration que si vous jouez un vaisseau avec un pilote nommé à l'intérieur. De style Dark Vador, de style Luke Skywalker, ou de style Podamron. Donc ensuite vous avez la carte des astromech. Bon, Les Astromechs c'est les petites unités, hein, les, les, les petits droïdes que vous pouvez rajouter. Initialement, elles n'étaient prévues que pour les rebelles. Et on les retrouve notamment dans le X-Wing, dans le Y-Wing ou dans le e wing Vous avez la carte également des Astromecs de récupération. Et ben là, c'est quoi En fait, j'ai dit au début que les astromecs étaient plutôt réservés euh, aux rebelles, euh, forcément euh, de récupération. Vous allez comprendre que c'est plus des cartes qui sont euh, dédiées aux scélérats. C'est-à-dire que les scélérats aussi ont euh, leurs cartes euh, d'astromecs, ce sont en fait les astromecs de récupération. On va retrouver euh, les cartes d'équipage. Donc normalement, les cartes d'équipage sont des cartes qui sont réservées aux gros socles. Hein, jusqu'à maintenant c'était plutôt réservé au gros socle donc bah, c'est tout simplement ajouter un équipage en fait à un vaisseau par exemple si vous prenez le Faucon Millenium euh, vous avez Ray en pilote et puis vous pouvez rajouter en fait Finn au niveau, euh, au niveau, au niveau équipage et ça va vous donner euh, des bonus alors, euh, pour l'instant, il y en a dans le Slave, il y en a dans le Foucault Millennium, euh, il y en a dans la navette lambda, mais il y en a également dans le TIE Fantôme, qui lui pourtant est un petit socle. Donc c'est pour ça que je disais qu'au début c'était réservé au gros, mais euh, maintenant c'est un petit peu démocratisé. Les torpilles, bon bah les torpilles elles sont bien connues dans Star Wars, puisque c'est elles qui permettent de notamment euh, de détruire l'étoile noire. Donc là pareil, initialement elles étaient prévues pour les rebelles, mais au, au fil des vagues elles se sont pas mal démocratisées. On retrouve également euh, les missiles, donc les missiles, on les retrouve dans le Thaï Advent, dans le A Wing, on les retrouve dans le YT 1300, euh, on les retrouve dans le bombardier TIE. La particularité en fait de ces cartes, c'est que souvent elles ont un range, c'est-à-dire qu'elles ont une distance de d'efficacité. De, euh, elles tapent très très fort. Euh, par contre, une fois que vous avez tiré votre missile, il y a de fortes chances que vous deviez défausser la carte. Donc en fait, c'est du one-shot. Donc euh, faites attention et euh, misez bien sur l'efficacité de votre missile. Les canons. Donc euh, les canons, c'est également une amélioration qui était normalement euh, dédiée que à l'Empire. Mais on le retrouve dans certaines extensions au niveau du Be wing et du Fire Spray. Les tourelles. Mon dieu que c'est bien les tourelles surtout sur le Y-Wing puisque c'est apparu en fait sur le Y-Wing. Aujourd'hui on en retrouve également sur le HWK. Euh, pour l'instant, euh, de ce que j'en sais, il n'y en a pas dans l'Empire. C'est quand même assez pratique puisque ça vous permet de tirer à 360 degrés. Et vous êtes exempt de votre arc de tir donc c'est plutôt pratique. Les bombes. Alors les cartes de bombes, l'amélioration des bombes est une amélioration assez particulière. Euh, ça ne s'utilise pas tout à fait dans la phase d'attaque, ça s'utilise plus tard. Euh, c'est une action, d'aller voir, c'est assez subtil. On en reparlera lorsque l'on présentera des vaisseaux qui utilisent les bombes. Et à ce moment-là, je rentrerai plus en détail sur l'utilisation des bombes dans Star Wars X-Wing. Donc ensuite on a les systèmes, donc c'est des systèmes d'amélioration, hein, notamment euh, des brouilleurs, euh, des senseurs, des capteurs de précision, des corrections de, de précision, des choses comme ça. Euh, ça, se retrouve, euh, ça se retrouve sur le B-Wing, ça se retrouve sur le E-Wing, le taille Phantom, euh, sur le Star Viper que je vais présenter très bientôt. Voilà, c'est une, une, une option qui, euh, qui est plutôt intéressante également. Les armes illégales. Alors ça, euh, c'est pareil, c'est uniquement lié en fait au, au, au racailles. Et euh, c'est souvent assez véloce comme information, c'est souvent des informations qui sont un peu cheatées on va dire. Euh, donc comme elles sont illégales, elles ne sont normalement réservées qu'au racaille. c'est un petit peu des fourberies, c'est plutôt sympa. La carte de modification. Donc la carte de modification, elle a un intérêt, c'est que c'est la seule carte euh, en fait qui euh, peut être posée sur n'importe quel vaisseau, quelle que soit sa classe, quel que soit son type. Euh, quelle que soit son origine, qu'ils souvienne de l'Empire, de la Rébellion euh, ou, ou, ou des Rakais. Donc la plupart du temps, euh, elle apporte euh, une information et une modification euh, au vaisseau, un bouclier supplémentaire avec des effets supplémentaires, et elle, elle a un coût. Donc elle se paye. Donc c'est un coût qui se rajoute euh, au vaisseau et au total de coût de création de faction. Et pour finir, la carte de titre. Donc celle-ci par contre. Euh, elle est rattachée à un type de vaisseau et en fait euh, elle va euh, vous permettre de nommer ce vaisseau euh, je prends un exemple euh, le Faucon Millenium le Faucon Millenium c'est un vaisseau qui est nommé donc vous avez une carte en fait de ce type là pour le Faucon Millenium et ça va vous apporter en fait des améliorations qui sont liées au Faucon Millenium ici je tiens une carte euh, pour le chasseur Kyrax euh, et c'est Vaxai euh, donc en fait, c'est une amélioration pour le chasseur Kirax qui va être nommé Vaxai, d'accord euh, Sur ces cartes, il y a marqué en fait chasseur Kirax uniquement titre. Donc ça vous permet de savoir que ces cartes-là ne peuvent pas être posées sur un chasseur taille, sur un, un, un, un chasseur Y, un chasseur X. C'est uniquement pour euh, le vaisseau qui est nommé sur la carte. Voilà, ça me semblait impératif en fait de parler des cartes avec vous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais présenter les vaisseaux et ce sont ces termes-là que je vais utiliser. Donc je n'y reviendrai pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on cherchera les réponses ensemble. N'hésitez pas également à vous abonner à la page YouTube. Si cette vidéo-là vous a permis de découvrir certaines informations sur Star Wars X-Wing, lâchez-moi un petit pouce. Ça me permettra de me faire remonter au niveau du recensement de YouTube. Finalement, des gens qui font des vidéos sur Star Wars X-Wing et Star Wars Armada en français. Il y en a peu, donc aidez-moi à gagner en visibilité. Sous la vidéo, vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus, ça déroule et vous allez retrouver tout un ensemble de liens. Vous aurez le lien sur ma page Facebook. Vous aurez également les liens sur les sites de FFG. Et puis sur l'atelier du Faucon qui est, à mon avis, le meilleur site. Le site de référence pour les joueurs de X-Wing. En attendant, je vous souhaite... De bons jets, parce que comme je le dis toujours, il n'y a que ça pour poutrer le pote qui est en face. Allez, bon jeu à tous, à bientôt. Ciao!